BELL oh. Nous avons un public qui est les, les magistrats et les avocats. Hier, nous les avons entretenus sur le système international de protection des droits de l'homme, Un système qui est composé par des traités internationaux, lesquels traités sont ratifiés par les pays, y compris la République du Gabon. Et à ce titre, on a échangé là-dessus pour voir comment le magistrat gabonais peut utiliser le système international de protection des droits de l'homme dans, euh, dans toutes les décisions qu'il prenne au niveau judiciaire. Bon, les étangs de ce quoi, c'est aussi une façon de les sensibiliser, mais aussi une façon euh, de les informer sur l'existence, de ces traités internationaux qui sont ratifiés par euh, le Gabon et qui sont des outils qui peuvent les être utiles dans leur travail euh, de chaque jour. Aujourd'hui, par exemple, nous avons échangé longuement en ce qui concerne euh, la, la, la lutte contre la, la, la torture, visage de la torture, et sur comment le magistrat peut contribuer dans la lutte contre la, tor la torture. Et ils sont maintenant dans les, dans les travaux en groupe pour échanger, eh, en tout cas, eh, sur comment se présente eh, euh, au Gabon. L'exercice consiste à identifier la vulnérabilité qui pèse sur les victimes euh, de, de, de, de, de, de, de, des actes de torture et sur les menaces Regardez les failles au niveau de, de, de, de la législation au niveau de la loi Regardez le dysfonction, dysfonctionnement autour des euh, institutions en charge de prévenir la torture pour voir quelles sont les solutions euh, appropriées adéquates qu'on peut apporter euh, au Gabon pour que le Gabon soit un pays où vraiment la torture est bannie. Une formation très instructive, très instructive qui nous a permis de comprendre que le Gabon avait ratifié plusieurs traités sur le respect des droits de l'homme sur le plan international et sur le plan national. Très instructive, nous avons beaucoup appris en ces deux jours de formation. Ce que nous avons retenu en matière de droits de l'homme, c'est qu'une fois un État à signer des conventions internationales ou des traités. L'État doit tout mettre en œuvre pour l'applicabilité de ces traités sur le plan national. Et les magistrats que nous sommes devons tout faire pour travailler aussi avec les traités internationaux et les conventions, en plus des lois nationales que nous avons déjà. Il y aura forcément des séminaires de restitution, notamment pour nous qui revenons d'OIEM, nous ferons une restitution à nos collègues qui n'ont pas pu venir à ce séminaire afin qu'ils puissent être au même niveau d'information et afin que nous puissions tous avoir les mêmes outils. Ce que, ce que nous voulons préciser c'est que l'État gabonais est un jeune pays. L'État gabonais tel que la plupart des États africains est né en 1960 et la démocratie est arrivée dans nos États dans les années 90. C'est pour dire que la matière des droits de l'homme est une matière jeune. Et le plus important, c'est que le ministère de la Justice garde des Sceaux en charge des droits humains, met tout en œuvre de manière à ce que le personnel judiciaire soit aux normes de ce qui se fait sur le plan international. C'est la raison justement de ce séminaire, la formation des formateurs, de manière à ce que nous, à notre niveau, nous puissions former nos collègues qui ne sont pas là présents, et de manière à ce que les droits de l'homme soient respectés dans notre état qu'est le Gabon. C'est une très bonne initiative parce que nous sommes en pleine démocratie. Notre, notre pays, c'est un pays très jeune qui s'arrime avec la norme inter, internationale. Donc aujourd'hui, sur le séminaire qui se passe, ça nous permet, nous, magistrats et avocats qui interviennent, de comprendre que les droits de l'homme et le droit international humanitaire, c'est très important. Nous devons comprendre que dans la prise de nos décisions, nous devons mettre en application tous les traités et toutes les conventions qui ont été signées et ratifiées par. Notre État, le Gabon. Voilà pourquoi c'est très important. Ma... Aujourd'hui, nous sommes en train de voir la torture et ça nous a beaucoup pédifiés. Beaucoup de conventions ont été signées par notre pays. Et il n'est pas normal qu'au quotidien, on continue à assister à des tortures concernant des personnes, alors qu'il y a la présomption d'innocence qui est là. Il ne faut pas qu'au niveau de la justice, on puisse rendre des décisions en nous tenant compte seulement de ce qui a été dit sur les procès verbaux. Alors qu'en réalité, certains les avaient obtenus par des tortures. Il revient maintenant au magistrat de vérifier si la personne a été bien traitée avant de donner ses déclarations. Donc c'est un, bon, un bon séminaire ce que nous faisons aujourd'hui.